On voudrait construire un rectangle ABCD de centre O et un losange A' et plus A de centre O', tel que ta patata faire un dessin élevé de ces deux quadrilatères. Alors, je vais dessiner. un rectangle ABCD de centre O, donc les diagonales se coupent en O, et un losange on va le faire étirer, comme ça, comme un carreau dans les jeux de cartes. A prime, B C D Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données BO, 3 cm. B O centimètres AB et prime 5, 5, 5, donnez la nature des triangles AOB, AOB, AOB, AOB. AOB. Alors, AOB, ça c'est un rectangle dans un rectangle, deux diagonales se coupent en leur milieu, donc ce mot se fait aussi 3, et les diagonales sont égales, autrement dit. Tous ces morceaux O A O B O C O D mesurent 3 cm. Alors il est comment A O B A O B 3 3 5. C'est clair qu'A, O B est iso iso celle. Bien. Et pour A' O' B' A' O' B', B'. Mm -hmm. Vous avez l'impression qu'il est il est comment les diagonales d'un losange, attention, losange, losange. Les diagonales de losange sont perpendiculaires, perpendiculaires. Alors, A'B, A B puis c'est un triangle, rectangle. Voilà. Alors, rappelons comment on construit des figures. AB 5 cm. Donc, 5 cm. AB. Et puis pour le compas, ouverture de 3 cm, 3. Ici, une marque. Et de B aussi, une marque. Voilà, 3 et 3. Ces arcs se coupent au même point. Et on a trouvé le premier triangle de base, AOB. A, O, B. voilà, voilà, bien, 5, 3, 3, construction de sixième, et bien pour trouver tout le rectangle, il faut prolonger AO. il faut prolonger B, o. voilà, Et on prend la même mesure parce que les moitiés des diagonales, au A et au C, au B et au D. Voilà. Et après, bien sûr, on relie gentiment avec la, la règle pour trouver le beau rectangle ABCD. Voilà. 3, 3, 5. Et pour ce côté, on sera jamais. Sauf en classe de troisième avec le terrain de Pythagore. Et pour le rectangle. Euh, rectangle Non. Triangle, rectangle. Mais ça, c'est un losange. Donc, on commence par un triangle, rectangle A'O'B'. A'O'B'. Donc, O'B', ça nous fait 3 cm. 1, 2, 3. ça c'est O'B'. Perpendiculaire, on respecte le quadrillage. Sinon, il y a des constructions plus difficiles. 5 cm de 5 cm, ce pas ce côté, c'est celui-ci. Donc, je trace la perpendiculaire. Je prends dans les bras du compas. J'adore cette expression. Dans les bras du compas. Dans les bras du compas, prends 5 cm, la pointe en B', et elle coupe la demi-droite au point A'. A', B' étant de 5 cm. Qu'est-ce qu'on fait après ben Pareil, comme tout à l'heure, un peu de symétrie. On va symétriser le point a' prime par rapport à O, le point A' prime par rapport à O, voilà, point A' prime par rapport à O, le point B' prime prolonge, O'B', non, O'B', de l'autre côté, O'B' prime, prime, égale à O'D'. Prime, prime. Et voilà, le beau losange dont on parlait tout à l'heure. A', prime, B', prime, C', prime, D'. Prime.